Bonjour Eric, bonsoir plutôt, euh, c'est Sabrina, voilà, j'espère que tu vas bien, euh, je tenais juste à te faire un petit suivi. Aujourd'hui je suis retournée prendre la route à Marseille et tout, avec d'énormes bouchons euh, et malgré tout ça, mais des gros gros gros bouchons, euh, en temps normal j'aurais, en fait j'ai fait ça exprès, parce que pour moi c'était un exercice un peu plus haut, euh, voilà, avec des heures de pointe vraiment où il y a du stress, où tout le monde roule vite et n'importe quoi et tout, et donc j'ai voulu faire ça exprès euh, pendant les heures de pointe avec des gros gros bouchons. Euh, donc euh, en fait, euh, franchement, j'ai en temps normal, j'aurais peut-être paniqué et je me serais enfuie ou je sais pas même pas si j'aurais pu m'enfuir, mais. Ben là, franchement, j'étais cool, tranquille, comme si j'étais en vacances et tout, genre. Et ça j'ai pas pensé à avoir une panique ou quoi. Alors qu'en temps normal, j'aurais eu une panique quand même. Et pareil pour le retour, il y avait des gros, gros, gros, gros embouteillages et tout ça. Enfin, je pas comme tout le monde. Et j'ai mis un peu de musique et voilà, je pense à plein de choses positives. Et je sais pas, en fait, euh, la peur, eh ben, elle est même pas venue devant moi, quoi, en fait. Ça m'a même pas, voilà, effleuré l'esprit. Donc je continue comme chaque semaine mes exercices comme ça. Et la semaine prochaine, je sais pas quelle. Bon, là aujourd'hui, franchement, c'était un exercice un peu plus renforcé pour tester d'autres choses un peu plus compliquées. Et là euh, je vais essayer de tenter euh, la semaine prochaine. Ben, je vais peut-être faire l'aéroport ou je sais pas, je sais pas ce que je vais faire en fait. Ou peut-être que j'irai dans une autre route que je connais pas, comme genre Saint-Tropez ou un truc comme ça. Et après Cannes, et tout ça peut-être un peu plus tard parce que je suis pas encore bien prête encore. Donc euh, voilà, j'essaye de progresser, mais petit à petit, parce que c'est trop, c'est peut-être trop d'émotions en même temps. Voilà, et donc euh, aujourd'hui j'ai fait du shopping, enfin je pas fait du shopping vraiment, mais j'ai fait des boutiques, je me suis installée sur la terrasse, manger... Euh... Un sandwich et tout ça, alors que tout ça, il y a un an, ben, tu m'aurais dit ça, il y a un an, tu serais là sur une terrasse à Marseille, à, je sais pas combien de kilomètres chez toi, sans avoir peur, ben, j'aurais jamais cru que, que ça aurait pu se passer, en fait, ça. Vraiment, tu m'aurais dit ça il y a un an ou quand je t'ai pris ta formation. Ben, ta formation, je l'ai prise l'année dernière. La première, à maxophobie, au mois d'août, je crois, de l'année dernière. Donc, euh, franchement, si, avant même la formation, on m'aurait dit, Sabrina, dans un an, l'année prochaine, tu verras, euh, tu iras, euh, là où ça te fait peur et rien du tout et tu vas profiter en fait tu vas t'installer sur une terrasse et profiter de ta life Ben franchement je l'aurais jamais cru quoi donc euh, merci merci pour tout eric vraiment et je prendrai le temps de faire pour le pour le fly théo j'étais prise par le travail parce qu'on a repris le travail et tout donc là, aujourd'hui, c'est mon jour de repos et pendant mon jour de trop, de repos, ben bah, je travaille euh, je travaille pas, mais je travaille pour moi, pour ma vie personnelle. Voilà, merci Eric. Je te souhaite une bonne soirée. Je t'envoie une photo qui te montre les embouteillages, comment c'était quand même.